Bonjour à tous, alors toujours dans la série euh, des chapelets les plus puissants, il y a celui de Saint-Michel-Archange. Euh, je vais vous faire écouter euh, l'introduction de ce chapelet. Saint-Michel, apparaissant à une illustre servante de Dieu, Antonia d'Astonac, lui déclara qu'il voulait que l'on proposât en son honneur neuf salutations correspondant aux neuf cœurs des anges. A quiconque réciterait ce chapelet, couronne angélique, l'archange promettait un cortège de neuf anges, choisis dans les neuf cœurs pour l'accompagner à la sainte table. Aux fidèles qui dirait tous les jours ces neuf salutations, il assurait sa protection continuelle pendant la vie et, après la mort, la délivrance du purgatoire pour lui-même et pour ses parents. Telle est l'origine du chapelet de Saint-Michel. Voilà, donc euh, ça se prie sur un chapelet spécial que vous voyez ici. Je vous mettrai euh, le lien euh, sur. Euh, je vous mettrai ces deux liens donc, vers la vidéo et vers le, le texte en lui-même pour que vous puissiez euh, éventuellement euh, prier ce chapelet euh, avec des grâces signalées. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.